Quand le soleil se couche, La nuit craint la lumière, Sorti dehors pour chasser, devint proie pour chasser. D'emblée quand la lumière fuit. Les hyènes rejoignirent leur nid, Cachés au fin fond du gouffre, Trouvèrent leur petits lacets. Le jour succède à la ma nuit, Mais rien ne change dans ma vie. Car quand le soleil se lève, plus rien ne peut s'effacer. Les étoiles font minuit. Perdurent longtemps jusqu'à l'aube. Mais quand mes yeux scintillaient, le noir devint violacé. Perdu au milieu d'hyène, la grande pluie diluvienne, le temps où le vent soufflait, l'orage rappelait le passé. Chaque jour qui passe une menace de vivre orphelin rapace. Si on ne veut pas céder aux carnivores entassés, Dans la plus grande baignoire de sang, remplie bois de poison, le jour comme la nuit s'enfuit, formé par les angoissés. Maintenant que certains le savent. Il faut que les autres sachent que le jour n'est pas le jour. Si la nuit se cache toujours, le jour est courté, cassé. Quand l'Ouest s'inverse à l'Est, le soleil se lève, se couche. Au point AB égale C, auquel ne peut le déplacer. Dans mes paroles, sagesse, j'espère que vous avez compris, car ceux qui surpassent le temps seront toujours surpassés. Et ceux qui frappent le Savoir vivront toujours dans le noir. Ils vont implorer les astres, mais ce ne serait jamais assez. Car après sera trop tard pour tous les râleurs connards, jaloux le jour et la nuit de l'homme qui les a classés. Car après sera trop tard